Effectivement, je vais vous parler aujourd'hui de détection de changements en trois dimensions au sein de nuages de points 3D et euh, par des techniques d'apprentissage profond. Du coup, c'est euh, les travaux que j'ai faits dans ma thèse, bon, du coup, je un peu présenté, Mais donc, euh, je suis co-encadrée par Sébastien Lefebvre et Thomas Orpetti, et donc c'est dans l'équipe au et et cofinancé par le CNES et Magilium. Donc, c'est que je suis à Toulouse euh, cet automne. <rire> Donc voilà, je passe avec ça. Okay. Alors, euh, la détection de changement, c'est un, un problème qui est assez étudié en télédétection en général, pour euh, ce qui est de l'usage cartographique ou en cas par exemple de désastre naturel, afin d'avoir des méthodes euh, à disposition afin de mettre en évidence les zones ayant été euh, changées ou impactées par, par des désastres, ou encore dans plein d'autres cas d'application. On peut prendre un premier exemple qui est le cas urbain. Alors, bon, ce n'est pas forcément euh, vos, vos applications, mais c'est un peu là-dessus que je suis partie en débitet. Donc, euh, les milieux urbains, ils ont énormément évolué euh, ces dernières décennies, comme on peut le voir avec l'exemple de Doha au Qatar, ici entre 1984 et aujourd'hui. Et en milieu urbain, la plupart des objets, comme euh, les bâtiments ou même la végétation, finalement, sont principalement caractérisés par leurs composantes verticales. D'où l'importance d'essayer d'utiliser des données en trois dimensions pour faire de la détection de changement plutôt que simplement des images CPI. Et donc, euh, alors là, vous me demandez comment on dit ça, je ne vais pas vous la faire passer, mais du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que des nuages de points, il y a une vidéo, du coup, c'est la vidéo qui est qui est à côté, je ne sais pas si c'est qui est... Mon... Alors, ah je vais aller ah, je... à la voir, c'était juste pour voir... Attends, j'ai le... oh, okay. retiré le partage. Parfois, c'est un peu plus facile de voir la 3 dimensions quand on, ah ouais. on est dans les données. Le... Et donc, je vais revenir là. Je reprends le partage et je vais partager ELC qui est juste là. Et si tu as l'occasion aussi après de réduire le bandeau en gros. Ouais, ouais. Allez, okay. je partage. Donc tout ouais. simplement donc là c'est euh, un extrait d'un nuage de points euh, situé donc euh, aux Pays-Bas et euh, ce nuage de points comme on peut le voir euh, c'est des données assez particulières parce que elles sont alors on va peut peut-être on va remettre je suis désolée du coup c'est un peu compliqué normalement <rire> ça se lance dans le PDF on ouais. peut remettre le euh... ouais, je suis trop C'est un peu court on a vu on a vu euh... Je pouvoir expliquer avec, avec une capture d'écran de peu plus simple. Voilà, là, et je peux vous donner un autre moment. Ok, okay so voilà. <rire> donc là, normalement, il y avait deux vidéos des, des nuages de points, donc on peut voir que c'est des données qui sont finalement assez particulières, parce qu'on a des points qui sont en certaines zones de l'espace, mais pas de partout. Donc c'est des données qui sont... Euh... Ah voilà. et euh, désordonnées. C'est-à-dire qu'on a les composantes X, Y, Z des points, mais on peut nous donner ces points dans n'importe quel ordre, ça va toujours faire le même nuage de points, contrairement à des matrices de pixels pour des images. Ou si on nous donne les pixels dans un ordre euh, aléatoire, on va avoir quelque chose qui ne représente plus du tout la scène qu'on qu veut, qu veut voir. Et donc c'est assez particulier. Et notamment, on rappelle, du coup, ce n'est pas contenu dans des matrices. Et c'est ce qui va compliquer euh, grandement le, les, les calculs informatiques sur ces nuages de points. Parce qu'on ne peut pas utiliser tous les outils qu'on utilise dans le traitement d'images habituellement directement sur les nuages de points. Après, euh, d'autres caractéristiques des nuages de points, c'est que, euh, on peut, et plus particulièrement par rapport à la détection de changement, c'est qu'on ne peut pas avoir une comparaison pour, euh, directement entre deux nuages de points. Par exemple, si une zone n'a pas changé, les points ne vont pas être forcément exactement au même endroit. En fait, la distribution des points sur une surface va être différente à chacune des dates. Et ça vient de la géométrie d'acquisition ou, euh, euh, ou aussi euh, de, de, de la scène en elle-même, de, de l'idée qu'il y a. Ça, peut dépendre, ça va dépendre après des, des nuages de points, de quel type de capteurs ils sont issus. Un autre problème qui a beaucoup dans les images de plan, c'est les parties cachées. Donc comme on peut le voir ici, voilà, sur, cette, sur ici, on a un bâtiment qui a seulement deux des façades sur les quatre qui sont représentées. Ça ne veut pas dire que notre bâtiment a que deux, que deux murs porteurs. Mais non, c'est que les deux autres murs ne sont pas visibles lors de l'acquisition parce qu'ils sont soit cachés entre... Euh, enfin, euh, avec un objet qui est situé entre le capteur et la scène, et euh, ou soit juste non visible depuis l'endroit où est le, le capteur. Et ces parties cachées sont euh, des problèmes déjà quand on veut traiter les nuages de points euh, monodates, mais encore plus quand on veut faire la détection de changement parce qu'elles peuvent être différentes entre les différentes dates. Et euh, c'est aussi un problème assez important dans les zones assez denses, comme en milieu urbain assez j'imagine aussi. Euh, dans les forêts avec le sous-sol, euh, euh... donc euh, dans la littérature, il y a déjà plusieurs types de méthodes qui se sont intéressées à la détection de changement. Alors, la plupart des méthodes finalement passent par une rationalisation du nuage de points, c'est-à-dire une conversion du nuage de points en matrice, que ce soit 2D, donc sous forme de modèle numérique de surface, ou matrice de hauteur, ou matrice 3D. Le problème, c'est que ça implique. Euh, une perte d'information assez importante. Donc, je me suis concentrée sur les méthodes qui, euh, basaient directement sur les nuages de points proposés. Et donc, euh, parmi ces méthodes, il y a deux types de méthodes, celles en post-classification, donc, euh, qui, qui, vont permettre, euh, qui, qui, vont d'abord faire une classification de chacun des nuages de points à chacune des dates, puis après, on va comparer les labels pour obtenir des, des informations sur le changement. Les autres catégories de méthodes, c'est ce qu'on appelle en pré-classification, on va d'abord extraire le changement et puis après, juste aller classifier les zones qui ont été extraites comme changement. Euh, le problème de cette méthode, c'est qu'à chacune des étapes, on va propager les erreurs euh, faites à, à la première étape, par exemple à la seconde, et donc on a de plus en plus d'erreurs Donc Plus récemment, il y a des méthodes qui ont essayé de faire le tour en une seule étape pour diminuer le nombre d'erreurs. Et notamment, on peut parler de cette méthode qui va, parler, qui va essayer d'appliquer des méthodes de machine learning, en l'occurrence un, un algorithme de random forest, sur des attributs extrêmement manuellement sur les nuages, points relatifs à la distribution, à la géométrie, ou des attributs inter-époque pour détecter le changement. Ce qu'on a pu constater avec des tests qu'on a fait, c'est que ces méthodes, elles fonctionnent, mais elles ne sont pas encore parfaites. Donc on s'est dit, bon, on peut essayer d'améliorer ça. Et après, il n'y avait pas encore de méthodes en deep learning. Pour faire de la détection de changement sur une image de pente 3D. C'est pour ça que je me suis intéressée au problème. Et donc, plus particulièrement, j'ai été regarder ce qui se faisait en détection de changement sur des images en deux dimensions. Et ce qui se fonctionne bien, c'est le réseau Siamois. Donc, le réseau Siamois, euh, c'est composé de deux, euh, donc, d'un encodeur qui va contenir deux branches, donc, on peut le voir en haut, qui va prendre en entrée chacune des, des images. Et donc dans chacune des images, on va aller faire success successivement des couches de convolution, de max pooling, etc. pour, donc, euh, pour extraire des attributs à différentes échelles. Et après, euh, les attributs extraits euh, dans les deux branches de l'encodeur des deux images vont être concaténés ou soustraits, comme ici, puis reconcaténés dans le, dans, le, dans, le, dans le décodeur afin de reconstruire notre sortie qui va être en fait une carte du shampoing. Donc ça, c'est très bien, ça fonctionne euh, assez bien sur des images de D, même de l'imagerie satellite. Le problème, c'est que euh, les convolutions que l'on utilise en deux dimensions, on ne peut pas les utiliser sur mon nuage de point 3D brut, vu qu'on n'a pas de matrice. Et donc, pour ça, j'ai plus d'utiliser dans, euh, dans la littérature, en termes de convolutions sur un nuage de point. Et donc, il y a une convolution qui marche assez bien que assez récemment et même sur des jeux de données extérieurs extérieur, qui s'appelle Lionel ou et 5, qui est défini grâce à une fonction noyau G et qui va être euh, définie dans une boule en trois dimensions et qui va définir des, des points noyaux, comme les points de notre euh, composition de bébé, finalement. Et euh, par un calcul de distance entre les points de nuage de points et nos points noyaux, on va pouvoir comme ça euh, aller appliquer certains poids à nos points à nos points du nuage de points et faire des convolutions finalement dans tout l'espace en trois dimensions. <coughs> Grâce à ces convolutions, donc, euh, il, est, euh, il a été développé des réseaux euh, permettant de faire euh, la segmentation sémantique ou la classification du nuage de points qui marche assez bien. Ce qui est intéressant, c'est que si là on enlève les, le fait, enfin, les petites images de nuages de points, on se rend compte qu'on a des réseaux, pour ceux qui connaissent un peu le learning qui ressemblent beaucoup aux réseaux qu'on utilise en imagerie euh, 2D et donc euh, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que du coup ça voulait dire qu'on pourrait essayer de combiner l'idée que j'ai présentée précédemment sur les réseaux 3 et ces convolutions cap et compte, dans un réseau pour faire du coup la détection de changement en 3D. Et donc on propose ce réseau-ci qui va avoir donc, un réseau 3 parce qu'on a deux réseaux <coughs> qui, qui va prendre en entrée les deux nuages de points et qui va aller extraire les face à des convolutions qu'appellent, du coup, et des sous-échantillonnages qui agissent un peu comme les max pooling dans les images pour sous-échantillonner euh, sous nos images de fonds, et euh, changer l'échelle de nos, nos attributs exprès. Et du coup, à chacune des étapes, comme pour un régulier à moi, on va aller faire la différence des attributs exprès. Le seul souci ici, c'est qu'on ne peut pas, comme dans les images, aller différencier, par exemple, si on prend le pixel en haut à gauche d'une image, ces attributs extraits avec le pixel correspondant à un hein, haut à gauche de la deuxième nuage parce qu'on n'a pas de point correspondant. Du coup, euh, ici, on est obligé de faire, enfin, ce qu'on a choisi, c'est de faire un calcul du plus proche voisin à chaque étape. Donc pour chacun des points du deuxième nuage, par exemple, on va aller chercher le plus proche voisin spatialement dans le premier nuage afin de faire la différence des attributs, puis les reconcatener dans le décodeur pour euh, obtenir une place de changement pour chacun des points. Donc je vais pouvoir passer un peu aux, aux expérimentations qu'on a faites juste euh, pour euh, concernant les, les chiffres que je vais vous montrer et les comparaisons qu'on a faites. Donc on a voulu se comparer euh, aux méthodes existantes et donc à la méthode de random forest dont j'ai parlé un peu tout à l'heure qui prend directement en entrée les nuages de le points 3D bruts. Et après, euh, comme il n'y avait pas d'autres méthodes en diplôme on a voulu quand même se comparer à des méthodes en développement mais euh, on, bah, qui passe par une rasterisation du coup de, de, de points en IBSL, model, enfin, MNL. et donc deux réseaux, un réseau siamois et un réseau où on concatène les deux entrées comme si c'était deux, deux canaux. Et euh, on fait passer un, un réseau totalement connecté. On obtient ensuite une carte de changement en 2D qu'on reprojette sur la 3D pour pouvoir comparer les résultats. Après, avant de montrer les résultats, euh, les... Au début de ma thèse, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était un, un sujet encore très peu traité dans la communauté euh, deep learning et même euh, vision par ordinateur, la détection de changement. Le... Donc c'est pas mal parce que du coup on avait deux fois à travailler. mais le problème c'est qu'il n'y a pas encore de jeux de données publiques <coughs> disponibles et notamment annotés parce que du coup c'est de l'apprentissage supervisé, donc on a besoin d'annotation Donc euh, une première partie des travaux a été développée à un simulateur de nuages de points 3D, qui contiennent des changements et à noter en fonction de ces changements. Donc pour ceci, on a pris des modèles 3D mobiles comme nous lions, dans lequel on a simulé les changements de constructions, de déconstructions, on a ajouté des végétations, des objets mobiles comme des voitures, et on a simulé le survol d'un avion lidar au-dessus de ces modèles 3D afin d'obtenir des nuages de points, comme on peut voir euh, ici en haut droit, à droite. Non, <rire> Donc les deux, la paire de nuages de points. Donc ici à noter en fonction de la sémantique sont enfin, des objets qui a dedans à une seule date. Et après le nuage de points, c'est les mêmes points que, que le deuxième nuage de points qui est noté en fonction du changement avec euh, les nouveaux bâtiments, les démolitions, la végétation qui a changé. L'avantage d'un simulateur, c'est qu'on peut régler du coup euh, les, les paramètres de la simulation comme on veut, donc créer des nuages de points plus ou moins bruités, plus ou moins résolus et jouer là-dessus. Donc euh, c'est un jeu de données qui est déjà disponible. Et euh, là, les résultats que je vais vous montrer, je vais vous montrer juste le, un peu le cas le plus compliqué, mais que je trouve assez intéressant parce que finalement, une municipalité, quand elle a besoin de faire des levées, elle n'a pas forcément des, des levées tout le temps de la même qualité. Elle peut avoir par exemple un levée lidar à une date et un levée photogrammétrique satellitaire avec des images cléières par exemple à la deuxième date. Et du coup, des données qui sont vraiment de qualité différente. Et donc, on voulait voir qu'est-ce qu'on obtenait quand même comme résultat là-dessus. Et donc, on peut regarder déjà euh, visuellement. Donc, on voit les deux nuages de points montrés, donc euh, le premier nuage de points et le deuxième nuage de points. On voit vraiment la différence de qualité entre les deux nuages de points. Donc, on a en haut à droite la vérité terrain. Et après, ensuite, en D, on a le random forest. Après, en E, on a donc euh, le deep learning appliqué sur les, les modèles numériques de surface. Avec euh, la concaténation des deux entrées, c'est celui des deux qui nous donnait les meilleurs résultats. Et après, nous réjouons. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a des résultats qui sont déjà très proches de la réalité terrain. C'est assez intéressant. Et notamment, par exemple, si on compare par rapport au rangs de ou sur les bâtiments les plus bas, on a une forte... Il voit qu'il y a quelque chose de nouveau, mais finalement, il confond un arbre avec un bâtiment, parce que plus il a vu se par rapport à la hauteur. Et il s'est dit que finalement, c'est quelque chose de nouveau, mais à cette hauteur, ça pourrait être un en arbre en bâtiment, peu importe. Donc, c'est assez intéressant. Si après on regarde par rapport euh, quantitativement, alors j'ai mis, les été sur les différentes classes, et après j'ai fait, on va regarder de plus rapidement, c'est la dernière colonne ici, euh, si. donc le sur les classes de changement, en fait, qui sont les classes d'impérés. Euh, ce qu'on peut se rendre compte, donc les deux premières lignes correspondent à la version, à deux versions de la version que j'ai développée. Une version avec les poids de l'encodeur qui sont partagés, et donc le poids de deux branches, et une version avec les poids des deux branches qui ne sont pas partagés. Et donc, dans le cas où on a des données qui sont vraiment de qualité différente, c'est intéressant de ne pas partager les poids pour que chacune des branches puisse se, se spécifier sur l'apprentissage d'un type de données qui a une certaine qualité. Du coup, c'est pour ça qu'on a un vrai écart de, de, de qualité entre le si à moi et le pseudo si à moi, qui n'a pas les poids à partager. Après, quand on compare par rapport euh, tout d'abord au random forest, on se rend compte qu'on a environ 30% d'augmentation euh, sur les classes de changement. Donc c'est assez intéressant et mêmes. Et euh, on a aussi une très large augmentation par rapport à toutes les autres méthodes en dicharming sur les DSM. Alors ça, c'était euh, des résultats sur les données simulées. Je pense c'est intéressant de vous peut-être quelques résultats sur des données réelles qui ont été, euh, euh, que j'ai pu récupérer très récemment, donc euh, c'est des données aux Pays-Bas qui met à disposition des, des MNS, mais aussi des développeurs des associés qui ont servi à faire les MNS, et avec sur les toutes dernières versions euh, une classification des nuages de points, et donc à partir de cette classification monodate, j'ai pu en extraire une, une classification de changement et donc faire un traitement. Et donc, je peux montrer euh, rapidement les résultats obtenus. Donc On a sur euh, la visuellement déjà les deux nuages de points euh, donnés en entrée, la vérité terrain à, à gauche et nos résultats à droite. Donc, euh, comme précédemment, on voit que c'est à peu près similaire. Après, on se rend compte qu'il y a quelques petites différences, et ça ressort notamment aussi au niveau des, des métriques, où on a des résultats qui sont moins bons tout à l'heure. Mais quand on regarde comparativement aux autres méthodes, on a le même écart finalement. On a aussi environ euh, un peu moins de 30% par rapport au random forest et aussi des écarts assez importants par rapport aux autres méthodes sur le DSM. Donc en fait, euh, là, ici, je pense que c'est important de regarder plus comparativement parce que quand on regarde la vérité terrain, on peut se rendre compte qu'il y a pas mal de petites choses qui sont assez subjectives, comme ici, euh, cette petite cabane de jardin qui est noté dans la notation de à la chaîne comme euh, en ce qu'il appelle dans le donc du désordre, alors que notre euh, notre classification dit que c'était un nouveau bâtiment. Finalement, c'est pas si faux. Et après, je vais donner juste un autre exemple qui justifie aussi que les chiffres sont beaucoup plus bas. Euh, par exemple, ici, on a donc euh, une zone qui a vraiment changé, donc avec une serre la première époque et un nouveau quartier la deuxième époque. Et donc, la serre était annotée comme bâtiment, et donc dans l'extraction automatique des labels, du coup, on a tous les bâtiments qui sont situés sur euh, sur la zone qui sont classifiés comme non changés, alors qu'effectivement, on voit très clairement que c'est des nouveaux bâtiments. Et donc là, on trouve que c'est quand même très intéressant d'obtenir nos résultats que la vérité terrain euh, qu'on avait établi de base automatiquement. Donc, ça explique les, les différences de, de chiffres à faire avec les données similaires. Et enfin, euh, j'avais envie de vous montrer des tout, tout dernier résultat qui sont encore un peu en cours, mais je me suis dit que ça allait être un peu intéressant vu que ça change du milieu urbain. C'est qu'on est en train de commencer à tester sur d'autres euh, cas d'études, et notamment sur des falaises, donc des falaises de verrangement sur mer, euh, qui sont donc, euh, des données qui nous sont euh, prêtées par euh, le LEPG Brest, donc avec euh, marie pour Pauline Tortue et Noé Bétain qui les ont annotés du coup en fonction des changements qu'il y avait donc euh, des érosions ou des accumulations principalement donc en bas des en bas des palettes les premiers résultats obtenus euh, sont ici donc en haut on a les vérités terrain et en bas on a les prédictions euh, donc en vert on a l'érosion en jaune on a l'accumulation et en rouge on a des zones où finalement il y avait pas euh, il y avait des parties cachées à une des dates mais contrairement au milieu urbain où une partie cachée on peut euh, si un bâtiment, par exemple, il lui manque une façade, on sait que c'est pas parce que le bâtiment il lui manque une façade, on suppose que c'est le bâtiment en entier. Alors que là, pour les palettes, c'est plus délicat d'extrapoler, de, de, de savoir qu'est-ce qu'il avait à l'autre date. Donc euh, c'est pour ça qu'on a une, une, aussi des données en rouge qui sont des données où on ne peut pas trop faire de suppositions sur ce qui s'est passé. Donc globalement, ce qu'on se rend compte, c'est que l'érosion est bien retrouvée euh, par le réseau, donc c'est assez intéressant. Après on a quelques problèmes au niveau de l'accumulation, euh, comme on peut le voir ici en jaune. Euh, c'est principalement dû au fait que je pense que dans, la, dans le jeu d'entraînement il y a très peu d'accumulation finalement parce que c'est un, une zone où euh, le, la mère va très vite retirer toutes les accumulations donc finalement il y a peu de données où il y a des accumulations donc si on a peu de données c'est difficile de faire un entraînement sur une classe qui est peu représentée. Donc euh, euh, ça explique sûrement le, le, les faibles scores pour cette place. Mais donc c'est le premier résultat qu'on enfin, qu trouve assez intéressant et qui vont permettre après, euh, du coup, aux personnes du LEPG d'aller extraire les zones d'érosion beaucoup plus simplement que ce qu'elles faisaient avant, en allant comparer, manuel, comparant, comparer manuellement <rire> euh, les, les falaises. Et donc c'est toujours assez subjectif. Là, du coup, on a toutes les zones d'érosion qui sont déjà bien extraites. Donc voilà, pour conclure, euh, du coup, je vous ai présenté une méthode qui nous permet de faire la détection et caractérisation de changement euh, en une seule étape sur des nuages de 3D groupes, donc sans passer par la et par, des, par, euh, par une méthode en différemment. Globalement, sur tous les jeux de données a, sur lesquelles on a testé, euh, même sur d'autres, euh, enfin, sur les autres issues du simulateur, on a tout le temps à peu près un écart d'environ 30% par rapport aux méthodes en machine learning classiques qui prennent des attributs exprès manuellement. On a aussi des écarts par rapport aux méthodes en deep learning quand on passe par une rastrolisation. Et après, dans les perspectives futures, on devrait continuer à tester sur d'autres domaines d'application. Donc là, je vous ai montré les falaises, mais on va tester aussi en Nouvelle-Zélande sur des zones où il y a eu des séismes, Et donc, voir si on arrive à détecter les zones d'éboulement avant et après séisme. Par exemple, et après, on se rend bien compte qu'un des gros problèmes, c'est la supervision. Et donc, on devrait essayer de partir tout sur le développement de méthodes semi-supervisées ou auto-supervisées, donc euh, sans supervision du. Donc, prochaine étape. Donc, il y a les référents, Et voilà, merci.